Bravo parce que vous avez réussi à me faire changer d'avis. Je suis entrée sur ce plateau et je vous l'ai dit, je vous ai dit que je n'étais pas candidate pour conduire la liste de la majorité <rire> aux élections européennes. Pardon, mais vous me prenez pour un con. Nathalie Loiseau est-elle une grosse conne euh, C'est la question que je me propose de traiter tout à fait sérieusement avec vous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont allergiques au développement, aux arguments et qui ne veulent qu'une conclusion rapide et simpliste, euh, ma réponse, c'est que si elle ne l'est pas, en tout cas, elle fait bien semblant. Je suis prêt à être candidate Ouais, genre vous les cons, hein Voilà, maintenant, foutez-nous la paix. Hein. Vous l'avez la réponse, cassez-vous, laissez-nous entre nous. plus qu'une semaine avant le démarrage de l'anniversaire des 13 ans du site, euh, ça sera l'occasion de profiter de 13 et à 13, donc 26 pour cent de réduction sur l'ensemble de mes contenus. Il n'y a que deux périodes de l'année où les remises sont aussi importantes. C'est Noël et l'anniversaire. Donc ne le manquez pas, sinon c'est dans huit mois. L'offre VIP, euh, si vous, pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, je vous mets systématiquement le lien en haut à gauche de, de, de, de, tout, de tous les écrans, enfin de, tout mes, de toutes mes introductions de vidéos. C'est le moyen de bénéficier par un abonnement d'études de cas illimitées avec moi et d'un autre, et d'un ensemble de bénéfices comme des euh, séminaires offerts chaque mois, euh, des réductions sur les autres, et plein de petites euh, choses en plus. Euh, elle leur recèle une nouveauté, cette offre VIP, nouveauté lancée à l'occasion de l'anniversaire euh, du site, c'est l'offre VIP Premium. Plus d'informations encore une fois, dans le coin de l'écran. Et dernière petite info préambule... Cette, euh, la vidéo, enfin le contenu que je m'apprête à vous délivrer à l'oral est, est aussi lisible sur le site, enrichi des contenus que je ne peux inclure au montage. Voilà, pour des raisons de copyright, je n'ai pas envie de prendre le risque que ma chaîne prenne un strike pour y avoir inclus quelques minutes de BFM TV. À l'instar de mes autres contenus politiques, c'était le cas pour Hollande, pour Sarko, pour Macron, pour Asselineau, pour Sibeth Ndiaye, pour Marlène Schiappa. Cela fait l'objet d'un dossier sur le site. Tout. Tout est sourcé, tout est en description de cette, <coughs> de cette vidéo. Alors, qui est Nathalie Loiseau, pour commencer, avant de parler de l'œuvre, parlons de l'artiste. Mais ce, cette, cette fois-ci, je ne me défilerai pas, Madame Le Pen. Bon. Madame Loiseau, on, on a donc une déclaration, pardonnez-moi, on a une ouais. déclaration de candidature ce ouais. soir, très claire. Il faudrait voir, un nous prendre pour des cons, hein. D'accord J'aurais pu aller, sans. hein. Alors, Nathalie Loiseau, bachelière à 16 ans, diplômée de Sciences Po à 19 euh, Nathalie Loiseau, à l'époque Nathalie du Coulombier, ça ne s'invente pas, euh, démontre très tôt par ses facilités scolaires, hein, euh, oui, bachelière à 16 ans, c'est encore un an avant votre serviteur, moi c'était 17 par exemple, donc par ses facilités scolaires, elle démontre un caractère euh, besogneux, conformiste et opportuniste, hein, qui la conduira évidemment tout droit vers, vers la politique. À 22 ans, elle a réussi le concours des affaires étrangères, option chinoise, hein, probablement une histoire de... Vous savez, dans ces familles, dans ces familles, euh, il y a comme ça des... Ce ne sont pas des passe-droits, ce sont plutôt des petits savoirs qu'on se, qu se transmet comme ça. On apprend par exemple à, à choisir toujours les options euh, facultatives, mais qui bénéficient d'un grand coefficient, enfin, qui, qui sont des points en échange d'un travail finalement... Euh, assez modestes, ou qui ne requièrent pas une grande intelligence, ce sont des options qui octroient beaucoup de points au concours général, hein, et finalement sur lesquelles peu se battent, car soit on ignore leur existence, soit on juge ça dénué de tout intérêt, hein, apprendre le chinois dans les années 80 c'était évidemment assez avant-gardiste, et assez précurseur, mais selon moi, ça a été fait pour euh, des, des calculs, ça a été ourdi par des calculs de coefficients avantageux. Donc, Nathalie Loiseau euh, du Coulombier euh, goûte un mode de vie nomade, euh, affecté successivement à Jakarta, au Sénégal, au Maroc, puis à Washington, où elle sera porte-parole de l'ambassade de France. Alors, rappelons à ceux de nos lecteurs qui l'ignoraient encore que la France est assujettie à l'OTAN et donc vassalisée, euh, sa politique militaire est vassalisée aux États-Unis dans le cadre du traité de l'Union européenne, article. Article combien, les enfants Eh oui, il faut réviser votre UPR dans le texte. Que l'on ne peut pas changer les traités, sauf à l'unanimité. Article 42, c'est dire si sa voix devait être crainte et respectée. Alors, en 2009, elle atterrit au ministère des Affaires étrangères et européennes, section ressources humaines, hein. c'est-à-dire qu'elle devait avoir beaucoup de ressources, mais, mais pas grand-chose d'humain. Euh, ce que semble confirmer le cas, entre autres, hein, nous n'avons qu'un témoignage à son encontre, à son discrédit, le cas Françoise Nicolas, hein, cette française lanceuse d'alerte agressée au Bénin suite à sa dénonciation infructueuse de malversation financière dont Nathalie Loiseau affirmera de jamais avoir été informée. Plus d'informations à ce sujet dans les liens présents, encore une fois, en description. La victime s'y est longuement exprimée. Alors En remerciement de son, de son silence complice, l'éminent, le sage Alain Juppé lui confie en 2011 le poste de directrice générale de l'administration du ministère, c'est loin dire, des affaires étrangères, directrice générale de l'administration du ministère des affaires étrangères, qu'elle perd, hein. alors étrangement, un an plus tard, elle perd ce poste. Écoutez, c'est absolument ridicule. Dans ce qu'il convient d'appeler un combat de chauve, hein, avec Laurent Fabius, sans emploi, elle est euh, logiquement nommée à la tête de l'ENA, dans le but avoué d'y renforcer l'égalité des chances, hein. école euh, dont elle se dit maintenant soulagée, de la disparition. C'est ce qui s'appelle une égalité absolue, finalement. C'est qu'effectivement, la seule manière de remettre les chances de tout le monde à zéro devant un concours, c'est de supprimer l'épreuve. Hein. Plus d'épreuve, plus d'inégalité, donc plus d'école. Plus sérieusement, elle disait en 2017, à propos de cette suppression, que c'était l'argument des hommes et des femmes politiques sans idées et des journalistes sans culture. Propos relayés par Mediapart. Alors, puis c'est l'enchaînement que vous connaissez, hein. gouvernement au gouvernement Philippe en juin 2017, euh, comme ministre chargé des Affaires européennes, désormais candidate tête de liste, la République en marche, avec comme slogan la Renaissance, gardez-le en tête. Euh, Gardez-le en tête, pardon, nous allons y revenir dans quelques instants à la Renaissance, et une proposition d'allocation de 40% du budget européen à la transition écologique. 40%, rien de moins, alors ça rendrait fou de joie, j'imagine, euh, bon, Jean-Marc Jancovici, mais il euh, faudrait par contre qu'elle nous explique un petit peu en quoi elle consiste cette transition écologique. Parce que si c'est le faire à l'allemande, c'est-à-dire arrêter le nucléaire pour réouvrir des centrales à charbon, ou le faire à la danoise, c'est-à-dire ouvrir de l'éolien à tout va pour finalement vendre son, son, son électricité à perte. Quand elle est en quand le vent souffle un petit peu trop et qu'on est en surproduction, euh, ça se discute. Donc, Nathalie, explique-nous. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Voilà, là c'était l'œuvre. Ben, ça c'était l'artiste, pardon, maintenant passant à l'œuvre. Un début de campagne européenne très, très, très, très, très délicat pour Nathalie Loiseau, celle qui promettait de distribuer des paires de claques aux complotistes sur le plateau de Zemmour et Nolo. Alors, qui définissait-elle par complotiste Eh bien, tous ceux qui euh, s'autorisaient à se poser la question des responsabilités dans le cas de l'incendie de Notre-Dame. Vous savez que quand, la, quand notre cathédrale quand Notre-Dame brûlait encore, eh bien, il était déjà interdit de simplement se poser la question, d'imaginer que cela puisse avoir été volontaire, que cela puisse avoir été fomenté. Alors moi, je rentre donc dans cette catégorie, parce qu'effectivement, je l'avoue, j'ai imaginé que cela puisse avoir été volontaire. Pourquoi Parce que ça fait dix ans que j'allume des feux de cheminée. J'avais déjà une cheminée habitant à Paris, je peux vous assurer déjà qu'allumer un rondin de 10 cm de diamètre... Euh, même avec du papier journal et, et, et un briquet, ben, c'est pas forcément évident. Donc imaginez des poutres en chaîne d'un mètre de diamètre avec, avec soi-disant un mégot de cigarette. Bon, faudrait qu'on me montre. Voilà, hein. Les gens adeptes de la thèse officielle ont-ils une cheminée J'en doute. Alors, euh, nous en sommes à 9, si j'ai bien recensé. Hein. Dites-moi en commentaire si j'en ai, si ai oublié. Nous en sommes à neuf bourdes officielles pour la candidate de la liste officielle de la République En Marche, Nathalie Loiseau, neuf bourdes euh, ridicules de campagne. La dixième, ça sera sans doute au débat, si elle est invitée, au, au dernier débat euh, d'avant les européennes. Alors, la première... Bourde numéro 1, euh, série euh, qui, donc, donc, tout laisse à penser que cette série ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Bourde numéro 1, sa candidature crée un fou rire en plateau. Invité à débattre avec Marine Le Pen sur les bienfaits supposés de l'Union européenne le 14 mars dernier, elle commence par affirmer ne pas être candidate pour finalement réciter sa déclaration de candidature. Réciter, oui, oui, réciter, euh, réciter, récitation anonnée, hein, nous y reviendrons dans quelques instants dans ce qui ressemblait à un, un soliloque, c'est-à-dire dans un brouhaha général où personne ne l'écoutait, sous les éclats vocaux de son, de son opposante, confusion qui la poussera à s'y reprendre à deux fois pour se faire entendre. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà raté une blague en public pour avoir été contraint de la répéter, Moi, je pense que quand on rate sa première blague, il faut certainement changer de sujet et jamais se répéter. Donc, elle continue à ce jour de l'assurer. Ce numéro n'était pas préparé, nous dit-elle. Bon, je vous laisse en juger, surtout si vous avez à disposition les outils de mon séminaire, Qui vous ment, par exemple. Ce n'est pas mon séminaire qui vous ment, c'est mon séminaire. Plus on les guillemets, Qui vous ment Fermez guillemets c'est pour le moins croquignolesque. Claire, oui. très claire. Un tout très petit peu te madame. Alors, récitation encore et toujours, hein, c'était peut-être comme ça qu'il fallait intituler ta campagne, Nathalie, au lieu de Renaissance, parce que c'est vrai que tu, niveau Renaissance, tu n'es ni Léonard de Vinci, ni Vespucci, ni Cellini, ni Donatello, ni Dante Alighieri, ni Michel-Ange. Bref, récitation donc. Suite avec l'annonce de ta liste le 26 mars. Alors le directeur de campagne bafouille, écorche, annonce des noms qu'il semble découvrir au fur et à mesure. Il oublie même deux colistiers. Stéphanie euh, Yoncourtin, Normande, euh, maire de Saint-Consté. Saint-Consté, si je ne me trompe pas, je ne vais pas... saint conté excuse-moi. Laurence Fa... Faring qui... Faring, pardon, excuse-moi. Pierre Carleschi. Excuse-moi, Pierre. Et c'était sans, sans compter sur l'estrade qui s'effondre, signe avant-coureur d'une campagne qui n'allait pas courir très vite. On sait ce qu'il advint du Titanic qui refusa de voir les signes avant-coureurs à son lancement. Alors, troisième bourde, le 4 avril avait lieu sur France 2 un débat entre des têtes de liste, enfin, entre les têtes de liste, entre les têtes de liste autorisées par le système. On rappellera que les eurocritiques en avaient été minutieusement exclus, où sa déficience en charisme était, était criante, hein, condamnée à réclamer une parole que son statut de représentante officielle du pouvoir en place aurait dû l'autoriser à prendre d'office. Le 14 avril, elle, Nathalie du Colombier, l'oiseau catholique, pratiquante et mère de quatre enfants, trouvera de bonne loi de s'excuser d'avoir assisté à une messe en l'église Sainte Clotilde en évoquant l'erreur humaine. Numéro 5. Les gros morceaux arrivent. 22 avril, suite des révélations Mediapart concernant ses errances. Et ces contradictions, elle aurait figuré sur une liste d'extrême-droite lors d'élections étudiantes à Sciences Po en 1984, information qu'elle a commencé par un nier en bloc avant de revenir plusieurs fois sur ses déclarations, et livrer, comme d'habitude, hein, on connaît le logigramme de F face au déni au aux mensonges, et surtout à la preuve, au fait, avant de livrer plusieurs versions de l'histoire parmi lesquelles une, où elle s'en souvenait effectivement, bel et bien, mais où le caractère d'extrême droite du GUD ne lui semblait pas évident. Pour enfin faire le pari de ce que ma mère appelle le faute avoué est à moitié pardonné, c'est-à-dire candidate officielle du parti de la majorité, elle s'est donc tranquillement parjurée plusieurs fois en quelques jours, mais cela ne semble pas remettre en cause sa légitimité dans le camp présidentiel. Alors, numéro 6, après Tintin au Congo, Nathalie en Pologne, scénariste de, de BD, hein, ben, je sais pas moi qui l'invente, elle se qualifie même ainsi sur sa page Instagram, après avoir rappelé, hein, comme c'est désormais la norme, qu'elle était maman de quatre enfants, elle enfreint le trinôme de la bien-pensance, hein, à savoir euh, féminisme, LGBTisme et être pro-migrant, en présentant une planche intitulée « Unis dans la diversité » qui mettait en scène un élève polonais hostile au mariage gay. Alors, euh, elle devra montrer des gages par la suite en insultant publiquement Jaroslav Kaczynski, chef du parti au pouvoir en Pologne, pour avoir récemment décrié la communauté LGBTQIA, dans son pays. Numéro 7, la sortie sur les Romains expression euh, censée décrire le sexisme qu'elle aurait subi en prenant la tête de l'ENA, et qui évidemment a fait grincer des dents, surtout à gauche. Numéro 8, les félicitations au parti CUA, ou je sais pas comment on prononce en espagnol, CUA DADANOS, ou TCHU DADANOS. Pour son résultat euh, aux élections disons, espagnoles, parti qui s'est allié avec l'extrême droite de Vox pour gouverner en Andalousie, numéro 9. Alors, c'est presque tragicomique comique puisqu'une bourde, c'est la sortie d'un jeu vidéo inspiré de Super Mario Bros. ayant coûté la bagatelle de 10 000 euros et deux mois de développement. Jeudi de plateforme où l'incarnation du mal serait un Mélenchon pro-russe. Mélenchon, moi je ne vote pas Mélenchon, hein, mais à ma connaissance, Mélenchon et la France Insoumise, ils ne vendent pas d'armes à la monarchie saoudienne qui bombarde des civils au Yémen et bafoue les droits des femmes. Hein. Contrairement à qui À qui, Nathalie bah, Par exemple, à notre gouvernement, hein, voilà, donc tu es le porte-étendard. Alors évidemment, vous allez me dire que en s'y prenant aussi mal, Nathalie Loiseau doit bien avoir une botte secrète dans, dans sa manche, un porte-bonheur, un talisman, quelque chose pour être sûr de gagner, ou tout du moins de faire bonne figure. Euh, bah pas forcément, en tout cas en, en regardant son expérience aux mêmes élections. Euh, déjà euh, euro-béate et activiste forcenée de la construction européenne, elle était candidate numéro 49 de la liste initiative pour une démocratie européenne qui a terminé il y a 30 ans, bonne dernière, derrière Jacques Cheminade, nous verrons dans quelques instants à qui cette liste prétendait s'opposer, et nous verrons que niveau euh, retournement de veste, même si Nathalie préfère le perfecto, elle n'est pas, pas en reste. Alors un problème de différenciation, bah oui, Nathalie a un problème de différenciation, parce que 34 listes aux européennes, dont 32 européistes, c'est-à-dire du moins qui ne réclament pas clairement la sortie de l'UE et de l'euro, dans ce cadre, comment justifier d'une quelconque valeur ajoutée, sinon faire une compétition de progressisme Eh bien, en rappelant euh, à tout le monde ce qui, il est vrai, euh, n'est pas évident sur toutes les photos, c'est que Nathalie est une femme, et oui, donc une minorité opprimée à l'avant-garde de la République. Alors un petit coup de fil à Marlène, et hop, c'est parti le complot mélodieux de la victimisation organisée se met à résonner doucement à nos oreilles. Suivez bien, c'est comme un jeu de domino. Hein. Il suffit d'enfiler les uns à la suite des autres des concepts. Hein, c'est une série de termes abstraits, mais dont la connotation suscite chez le lecteur un mélange d'admiration et de compassion. Alors le 5 mai, Nathalie et Marlène lancent le pacte Simone Veil. Donc écoutez bien les dominos tombés, écoutez bien les perles s'enfiler. Pacte Simone Veil, politique féministe européenne, différence salariale, violence conjugale, accès au travail, harmonisation des droits des femmes par le haut. Euh, oui, alors en fait, si Nathalie, si tu harmonises... Les, les droits des femmes par le haut, c'est surtout parce que tu veux cacher que tu veux harmoniser le SMIC par le bas. Et oui, Nathalie Loiseau est la candidate à l'origine de la proposition d'un SMIC européen égal à la moitié du salaire médian, c'est-à-dire le vieux serpent de mer européiste qui, compte tenu des disparités salariales, structurelles, à l'intérieur de la zone des 27 pays, c'est-à-dire on rappelle par exemple que le salaire moyen en Bulgarie, c'est 260 ou euh, 270 euros par mois, et bien ça reviendrait à faire tomber le SMIC français à 850. Alors voilà, encore une fois, Nathalie, hein, opposer les droits des femmes aux droits des travailleurs, c'est s'asseoir avec dédain sur une réalité dans laquelle la majorité des travailleurs précaires sont des femmes, Nathalie, enseignante. Femme de ménage, infirmière, soit exactement cette sociologie de femmes assignée à résidence économique et sociale qui descend dans les rues depuis 26 semaines pour faire entendre sa misère et son isolement dans le cadre d'un conflit des gilets jaunes que manifestement tu n'as toujours pas compris, Nathalie. Alors l'Europe devrait mieux protéger les femmes, mais les protéger de qui exactement, Nathalie des, des hommes européens T'es vraiment, vraiment certaine, Nathalie Loiseau, que ce sont les hommes européens qui exercent sur leurs femmes une coercition physique Ou bien, par exemple, ça serait les Saoudiens à qui ton gouvernement vend des armes Ou pour ne pas citer une certaine communauté extra-européenne d'importation récente, qui a la testostérone à fleur de braguette, devant l'exotisme de la blanche occidentale à l'arrêt de bus ou sur le quai du RER T'es sûr, Nathalie, de la culpabilité des hommes européens Et puis Simone Veil Hein, que tu invoques dans le cadre de ton pacte, tu es sûr que Simone Veil t'aurait donné son aval dans cette OPA sur sa mémoire privée Si je puis me permettre, le doute plane un petit peu sur la question non, puisque tu faisais quand même campagne contre elle dans cette fameuse liste de 89 qui est arrivée bonne dernière, et que j'évoquais il y a quelques instants. Alors tu me fais un peu pitié, Nathalie, j'ai envie de t'aider, oui. Pour ne pas donner dans le portrait qui serait 100% à charge, et essayer de finir sur une note vaguement optimiste, tentons d'aiguiller la pauvre Nathalie, empêtrée dans ses innombrables euh, compromissions. Hein. À ce stade, ce que je te conseillerais, Nathalie, c'est d'oublier que tu n'as aucun charisme, et de foncer sur le volontarisme. Inspire-toi des saillies volontaristes de ton mentor, mais à, contra Emmanuel Macron, mais à, à contrario de lui, assume-les. Quand tu dis, par exemple, en réponse à ces histoires de Sciences Po et de GUDE, que tu t'es dirigé vers des listes qui cherchaient des femmes. Mais assume-le, putain, Nathalie, les partis politiques, les cercles, les groupes, les associations, les listes, ne sont pas hostiles au aux femmes. C'est le contraire, ils les recherchent, ils les chouchoutent. Alors oui, euh, ça infirmerait tes thèses féministes à la petite semaine. Ça ébranlerait ta, ta stratégie de victimisation, mais justement, ta stratégie, t'en as pas. Et puis, de toute façon, les sondages t'assurent de faire podium. Tu vas les avoir, tes 10 000 euros par mois. Hein. On rappelle, député européen, 6 000 de fixe, 4 000 de dotation au démoluments euh, mensuel. Hein. Alors, un peu de courage, merde L'année dernière, devant les sénateurs, tu avais laissé échapper une autre vérité avant de te reprendre comme si c'était un lapsus. Mais, mais assume, c'est vrai, après tout, t'avais dit... Alors, Nathalie Loiseau avait dit « Lorsqu'on arrive du Sud-Soudan, on peut décider de faire du shopping de l'asile et trouver qu'on est mieux en Suède qu'en Italie. Ben, » C'est vrai, ben, assume-le, tu, tu as dit la parfaite vérité. Bravo Nathalie, tu peux le faire, tu peux dire des choses sensées, ces choses sensées, c'est ce dont la France a besoin en ces temps de déficit chronique et de croissance aux abonnés absents. Alors Nathalie, je compte sur toi Continue sur cette lancée, et surtout, euh, surtout, surtout, surtout, tiens-moi au courant. Allez, on innove un petit peu sur l'écran de fin. Colonne de gauche, mes vidéos les plus populaires sur Marlène Schiappa et Sibeth Ndiaye. Colonne de droite, les plus populaires sur Emmanuel Macron. Et je vous remets un petit coup. C'est gratuit, prenez-le, 2, article 42, article 50, article 68, article 63, article 73,